Je suis Jean-Pierre Escoffier et je suis enseignant à la Faculté des sciences de Rennes en mathématiques depuis très longtemps. Je vais donc vous parler de Paulette Lieberman. Elle était née en 1919. Ses origines étaient polonaises, russes, ukrainiennes. On parlait yiddish à la maison. Et elle fait des études très brillantes, paraît-il, au lycée Lamartine, Paris 10e. En 1938, elle est admise à l'école normale de Sèvres. La directrice de l'école normale de Sèvres est une personne remarquable du point de vue du féminisme pour l'époque. Elle parle d'égalité entre hommes et femmes. Elle dit que c'est non seulement euh, souhaitable, mais que c'est un devoir de justice à l'égard des femmes et un bienfait nécessaire à la société. Par exemple, elle fait venir dans l'école Élie Cartan, qui est peut-être un des plus grands, sinon le plus grand mathématicien de son époque, et André Lichnerowitz. Voilà une photo d'André Gichnerowitz et des Sévriennes. Vous voyez, Paulette Liberman était de petite taille. Elle est à droite. En 1940, avec l'exode, la famille R, entre Lyon, Toulouse et Paris, revient à Paris. Et Paulette Liberman est interdite d'agrégation parce que la loi antisémite du 3 octobre 40 interdit la fonction publique aux Juifs. Cependant, Eugénie Coton lui obtient le droit de rester à l'école. Et elle. Commence à travailler avec Élie Cartan. Elle fait donc un mémoire pour Élie Cartan qu'elle soutient le 29 avril 1942 à Paris. On cite une lettre à Élie Cartan. En ce qui concerne mes recherches, M. Lichnerowitz m'a adressé à M. Rushman, celui-ci à qui je suis allé rendre visite à Clermont-Ferrand cette semaine, c'était donc le 1er ou le 2 décembre 1942, veut bien me guider dans mon travail et m'a indiqué plusieurs ouvrages de topologie des groupes à lire. Mes parents qui devaient venir nous rejoindre n'ont pu le faire à leur grand regret. On est en décembre 1942, déjà, il n'y avait plus de zone sud, donc c'était sans doute assez difficile. Jusqu'à la libération de Lyon, les parents vont et, les, et leurs enfants, et elle a deux sœurs, vont habiter Place Bellecour sous de faux noms et elles vivaient de cours particuliers. Et il faut ajouter que du 26 mai au 24 août 44, la Gestapo, qui a changé plusieurs fois de localisation à Lyon, arrive au 33, qui est aujourd'hui le 32, place Bellecourt. Donc c'était un voisinage absolument redoutable. Voici euh, l'immeuble de la place Bellecourt, l'immeuble de la Gestapo aujourd'hui. Voici la carte d'identité de Paulette Lieberman avec la mention juive, etc. Et on voit que ça a été contrôlé le 3 novembre 1941. Fin 1944, le 3 septembre exactement, Lyon est libérée et Paulette Lieberman peut immédiatement passer l'agrégation féminine puisqu'il y a une session qui est organisée. Et elle passe sa thèse avec Erichmann le 21 mai 1953 avec dans le jury Georges Serres, Erichmann et Jacques Denis, qui est aussi euh, quelqu'un de, de très intéressant sur le problème d'équivalence des structures infinitésimales. On ajoute souvent « régulière », mais « régulière » n'est pas dans le titre de la thèse. Cette thèse, semble-t-il, dit-on, est à l'origine de nombreux travaux. Elle était encore citée euh, il y a deux ans. Il y a un congrès qui suit de huit jours la soutenance de la thèse de Paulette Lieberman, et Dans ce congrès, Cherne qui est présent, comme une multitude de gens extrêmement brillants, dit la, la phrase qui est là, que je ne prononce pas vu que mon anglais n'est pas à la hauteur. Voici ce congrès et je vous ferai remarquer que dans la photo, le nombre de femmes se compte sur les doigts d'une main. Il y a Paulette Lieberman et Simone Lemoyne qui va être la future Madame Dolbeau. Deux femmes dans, sur la photo. Je connais des exemples où il y a encore moins de femmes. C'est Marie Curie au congrès Solvay. J'en connais un autre en 1989 avec des Japonais en analyse des données où il y a une seule femme encore et plein de Japonais. En 1954, elle a un poste à Rennes. En 1958, elle est professeure. Elle a eu un très grave accident, sans doute vers 1955, de voiture et elle boitait. Euh, C'était caractéristique. Elle venait à, quand elle venait à Rennes, elle habitait Hôtel du Guéclin, place de la gare. Mais elle aimait extraordinairement voyager. Elle passe six mois à Sao Paulo en 1961. Son goût des voyages l'illustre par un passeport qui est donné sur un site à son propos, avec des tas et des tas de tampons. En 1966, celle qui traîne, elle est à Paris. Elle est très appréciée partout, alors qu'à Rennes, ce n'était pas le cas. Elle choisit d'Hydro Paris 7 par conviction politique. Elle co-dirige le séminaire Erushman jusqu'à sa mort en 79, Et ensuite, elle dirige, le, oui, avec Erushman jusqu'en 1979. Ensuite, elle le co-dirige avec d'autres. Elle accueille et fait causer des jeunes, des gens célèbres, et, euh, et tout le monde garde un excellent souvenir d'elle. Elle avait une très grande culture mathématique. Ils sortaient du séminaire, ils allaient prendre un pot, ils discutaient. Mes sources, c'était Michel Audin, La Gazette, et puis euh, Yvette Kossmann-Schwarzbach.